Bonjour C'est Weedman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, on va faire le troisième produit de Laurentien Organique avec le Tremblant Couche. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Le Tremblant Couche a seulement été distribué dans les Laurentides au Québec. Ça n'a pas été possible de se le procurer sur l'île de Montréal. 32,20$. Euh, pour un produit euh, biologique, organique euh, vraiment très acceptable, on a juste à penser à la compétition T-God de Green Organic Dutchman qui doivent baisser leur prix, ils sont à 39$, là, un gros 7$ de plus que Laurentien organique qui sont vraiment numéro 1 à la SQDC pour ce qui est des produits biologiques. Euh, pousser en serre, donc on fait vraiment une économie sur le coût de l'électricité car ils utilisent le soleil pour faire pousser leur cannabis euh, seulement là, durant l'hiver, ils ont besoin d'électricité pour chauffer naturellement. C'est sûr que euh, quand on parle de produits biologiques, l'engrais coûte plus cher que l'engrais synthétique. Euh, ça coûte jusqu'à trois fois plus cher. On sait que euh, l'ancien organique trim leur cocotte à la main, donc c'est pas trimé dans une machine. Donc ça aussi, ça a des frais euh, encourus. Laurentier Organique, 32,20$, on l'a dit, vraiment euh, des arômes particulières. On a fait le Pink Couch, on a fait euh, le Ethos Blue, qui est un GG4 modifié. Ici, on a le Couch comme variété. On s'est informé pour savoir quelle était la vraie variété de couche. Eh C'est un strawberry couche mélangé en OG couche. Donc, euh, vraiment hâte de goûter à ça. Quand on va voir sur le site de Laurentien Organique, on nous dit que ça nous donne un arôme, un arôme d'agrumes. Juste pour être sûr, d'agrumes. Et pour ce qui est des terpènes, on nous dit sur le site de leur ancien organique, cariofilène, Myrcène, Limonène. Et on sait que Whitman, le Myrcène, Limonène, ce duo-là, euh, est dans tous mes cannabis préférés. Le Myrcène, Limonène donne le goût, on dirait, là, de couche. Le goût de diesel, de gazi, vraiment hâte d'essayer ça. Euh, j'ai vraiment pas été déçu avec les deux premiers. Je pense que Laurentien Organique euh, regarde Winman. Laurentien Organique a vraiment misé sur les arômes à Winman. J'en suis convaincu. Donc, euh, sur le site de, de la SQDC, les terpènes n'ont pas été placés dans le même ordre. Donc ça porte un peu à confusion, euh, est-ce qu'il faut se fier à leur ancien organique? J'imagine que oui, car c'est eux qui ont produit le cannabis. La seule différence qu'on a ici, c'est qu'ils ont mis le Myrcène, cariophyllène et Limonène. Donc ils ont inversé Myrcène et cariophyllène. Particulièrement, j'aime mieux la description de la SQDC, car le cariophyllène, des fois, j'aime un peu moins ça, j'aime autant qu'il y en ait le moins possible. Pour ce qui est de l'arôme, on nous dit citronné. Donc euh, citronné, quand on garde l'orange organique, agrumes, agrumes citronné, ça correspond. Pourtant, j'aurais peut-être aimé, aimé qu'on me dise euh, un, un goût de peut-être euh, sucré, car euh, strawberry cut. Strawberry c'est fraise, donc peut-être fruité même, j'aurais peut-être aimé mieux qu'on me dise fruité à place de agrumes. Donc euh, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, on a connu vraiment Laurentier Organique dans les deux premières vidéos. Euh, vraiment, euh, plante à pleine couture qui euh, euh, la compétition. Je pense qu'on va ouvrir ça immédiatement. On a été déçu par l'humidité. Sûrement que celui-ci va être la même chose. On aurait trouvé un boost. Hein? Un boost, c'est comme un beau veda. C'est une pochette d'humidité. William avait reproché à Laurentier Organique de ne pas en mettre car euh, il était trop humide. Saut de sécurité, on voit qu'il est pas blanc. Hein? Il est comme euh, avec des, des chiffres, des, des un mot rouge dessus. Protection. Euh, très bon site de sécurité, j'imagine, car euh, le cannabis était tellement humide. Ouais. Je pense qu'ils ont raison. Ça goûte citronné. C'est bizarre parce que c'est posé du strawberry cut. J'adore les contenants, il y a un trou en dessous, ça prend moins ils prennent, Il y a moins d'espace dans le contenant, moins d'espace, moins d'air. Donc, euh, quand on roule le contenant, c'est plein au rebord. Ça me fait penser un peu à Broken Coast qui euh, ont pris des contenants plus petits pour avoir le moins d'air possible. Euh, J'imagine, c'est ma théorie, que l'air, euh, quand que ça se. Quand l'air touche aux cocottes, euh, ça l'affecte les terpènes, j'en suis convaincu, donc le boost ici qu'on reproche un petit peu à Laurentien Organique de remettre, peut-être que ça va être euh, changé, euh, Willman a communiqué avec Laurentien Organique et peut-être qu'on va prendre une autre approche pour le boost. On sait que les compagnies haut de gamme comme Broken Coast n'utilisent pas les boosts et Boveda. Je sais que plusieurs d'entre vous commandent illégalement sur internet au BC des cannabis haut de gamme. Il paraît qu'il y en a d'entre vous qui ont des boosts et des Boveda avec du 4A. Euh, donc, on va voir le futur ce qu'il y en est. Euh, on va voir ce qu'il y en est pour le futur. Mais maintenant, comme ça, il me fait penser un peu. Euh on voit les grainer tout de suite. On va... Euh je vous montre ça tout de suite à la caméra de plus près. Après ça, on enroule un. Et puis, je vous donne euh, mes impressions euh, sur le buzz, sur le goût. Et je vais juste regarder comme ça, vite, vite. Il a l'air un petit peu moins beau que les deux premiers qu'on a vus. Il y a beaucoup de tricômes. Non, non, c'est correct. C'est correct. de La grosse cocotte. Non, non, c'est correct. <rire> euh, mon rendez-vous a été fait pour les yeux. Il faut que je porte des lunettes, les boys. Donc euh, les lunettes, ça s'en vient euh, avant la fin de l'année. On regarde ça de plus près. Donc nous voici avec le couche de Laurentien Organique. Produit biologique. -il un, peu, un petit peu là, trop humide. On l'a su avec les deux autres produits. La résine, il y en a, donc ce serait peut-être un bon produit pour euh, faire euh, de la rosine, de la wax, donc des concentrés. Euh, L'arôme, je l'aime peut-être un petit peu moins que les deux premiers. On sait que les deux premiers, c'était quand même du pink couche et un GG4 modifié, là, vraiment euh, très difficile à battre. Celui-ci, écoutez, ça goûte un peu euh, le couche. Avec une petite touche de citronnée, mais vraiment léger. Peut-être qu'en l'égrenant, ça va plus sentir. On sait que le Ethos Glue, le GG4, là, il était vraiment beaucoup euh, givré, beaucoup de tricon blanc. Euh, le Pink couche était vraiment spectaculaire. Celui-là ici est différent des deux autres. Ce que j'aime de Laurentien organique, c'est qu'il y a une différence dans la coca, dans la structure des trois variétés. Euh, c'est pas là, uniforme euh, comme on voit avec d'autres compagnies. Regardez ici une dernière fois. Donc, on voit le tricône je pense que c'est le moment d'essayer ça. Celle de Laguille, on est de retour avec le tremblant en couche, écoutez, euh, ça ici j'ai deux tremble en couche ici, j'ai tous les deux scrapé la vidéo, donc euh, cette fois-ci je crois que c'est la bonne, le buzz est déjà entamé, euh, c'est un hybride mon chum, c'est un hybride, euh, buzz dans le corps mais euh, buzz dans le front aussi, buzz euh, dans la tête, sur le site de Laurentien Organique on nous dit hybride indica mais euh, c est, c est, je trouve que c'est vraiment un hybride plus complet. Euh, pour ce qui est du goût, la senteur et le goût pour moi étaient différentes euh, La senteur, j'ai senti, le, la senteur comme nous dit, nous indique, la SQDC euh, citronnée et puis sur l'orentie organique, agrumes. J'ai senti le petit goût citronné, mais en le fumant euh, C'est pas un goût là, comme un Delayse ou un Ultra Sour. Loin de là, j'ai même pas goûté le citronné en le fumant. Goût de couche, oui. Euh, différent du Pink Couch, différent du Hell's Glue. Ces trois variétés ont un petit goût gazi, différent. C'est vraiment incroyable que leur ancien Organique ait choisi les arômes à Weedman. Euh, C'est vraiment incroyable. Euh, C'est quand même le troisième euh, des trois. J'ai tellement aimé le Hell's Glue. Le Hell's Glue est clairement mon préféré des trois. Le Pink Couch, écoutez, vous savez très bien que le Pink Couch... Euh, c'est ma variété, mais le Hellos Blue c'est un GG4. Et Le GG4 aussi, c'est ma variété, donc très difficile euh, d'être en première position. Euh, ce produit ici, le Tremblant-Couche, est meilleur que tous les produits de Green Organic Dutchman. Il n'y a aucun problème. Je ne trouve plus aucun point positif à T-God de Green Organic Dutchman, euh, malheureusement pour eux. Euh, même s'ils baisseraient leurs produits à 32$ et 20$, sous, comme le sont Laurentien Organique, Tigod n'ont aucune chance. Ce que j'aime de Laurentier Organique, si on regarde les trois vidéos, euh, on voit la différence entre les trois produits. c'est pas des produits là, uniformes qu'on hein, euh, me retrouve un peu des fois là, avec euh, du bon select. Euh, je trouve que Laurentien Organique, le cannabis, c'est vraiment différent. Pareil comme San Rafael, pareil comme Broken Coast. Euh, vraiment des compagnies qui sont vraiment euh, avec une bonne réputation, bien renommées. Euh, 18,5% de THC, on peut avoir entre 18 et 24. Euh, les terpènes sont différentes ici, là, euh, juste dans l'ordre. Sur le site de la SQDC, myrcène, cariofilène, limonène et sur laurentier organique. Cariophilène, Myrcène, Limonène. Donc, le Cariophilène et le Myrcène, ils ont inversé. Malheureusement, euh, ben, pas malheureusement, heureusement pour moi, je goûte pas de goût de Cariophilène. Euh, J'ai pas de petit goût épicé ou d'une épice quelconque. Euh, un petit peu qui me dérange souvent. Euh, sans enlever rien, à Grell ou à Broken Coast. Souvent, ils ont un petit goût épicé à la fin, un petit goût qui me dérange. Euh, ici, je ne le goûte pas du tout, du tout. Ça, ça goûte le couche. Ça goûte un peu, de, ça goûte le couche. Puis, il n'y a pas de goût de fraise, comme on, on m'a in, indiqué euh, sur ancien organique. Écoute, j'espère je de tout ce que je peux pour faire plaisir à plusieurs abonnés. On va essayer le Mighty. On va y aller à fond. On va y aller avec 410 Fahrenheit. J'ai déjà mis la quantité à l'intérieur. On sait que le Mighty, c'est une vapoteuse, J'ai mis le cannabis à l'intérieur ici. Ça ne va pas brûler le cannabis, ça va seulement le chauffer et les terpènes vont s'en évaporer. Je respire par ici, quand il va atteindre la température de 410 Fahrenheit. Euh, ça va être prêt et puis je vais vous prendre une bonne petite respiration de tout ça, mes amis. Et puis ça ne sera pas de la boucane qui va sortir, ça va être vraiment de la vapeur. Donc, juste pour vous donner une idée, là, on est rendu à 270 Fahrenheit. 280, ça monte quand même assez rapidement. Le Mighty, euh, une des cinq meilleures euh, vapoteuses euh, disponibles présentement. Il y a aussi un modèle là, euh, qui est la moitié de, du format de ça. Écoutez, je suis pas un gros vapoteur, mais euh, c'est l'avenir. Les, vap les vapoteuses, euh, c'est fait pour goûter le plus possible les terpènes. Et vous savez très bien que les terpènes, c'est l'avenir. Hein on l'a appris ici à Whitman que les terpènes, c'est l'avenir. Bon, on est rendu à 405. Et voilà, c'est prêt. Santé. <cười> J'aurais goût de te dire <coughs> qu'un petit bout de fraise, ou quoi. <coughs> Écoutez, je suis les T'as Ah bah ouais, je les maroques. À 410 de même, euh, ça ramasse toutes les terpènes ah, je je gelé, là même. D'habitude, je faisais ça en deux, trois étapes. Le vape. On sait que le THC s'évapore à 315 Fahrenheit. Mais il y a un autre THC qui s'évapore à un, un taux de une température plus élevée. c'est pour ça que les gens, ils récupèrent hein, le cannabis de leur vapoteuse pour en faire du beurre. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'en ferai pas de beurre avec le, les restants. Ah! <coughs> Je pense que j'en mieux peut-être à... Je pense que ça fait une différence, juste 395 Fahrenheit, juste à baisser un petit peu. Je pense que ça peut faire une différence quand même, je te dis 395, je n'ai jamais mis ça à 395, j'ai toujours mis ça à 405, là j'y mis 410, c'est 405 que je mettais, je faisais tout le temps euh, 2,75, 3,85, puis je te finissais ça en 405, d'habitude je faisais ça en 3 shots, là mon là, ça va être ma troisième, quatrième shot, quatrième, là d'après moi il commence à être euh, plus jauné, le là. Brunote, là. Non, C'était euh, bien encore, le goût est encore bon, je vais regarder la couleur, il reste encore une poffe, il y avait encore du vert, non, pour ceux qui aiment le cannabis vert, du pot c'est du pot, non, non, le, le pot ça peut devenir une petite expérience, tu sais, quand tu payes un petit 5$ de plus, ça peut faire une différence faut que tu trouves ta variété, faut que tu trouves tes terpènes. Moi, il m'écoute là, ça commence à être pas mal mes affaires. Puis souvent, le cariophyllène, euh, il y en a souvent dans les cannabis que j'aime beaucoup. Ça la donne de même. Mais il y a du cariophyllène partout, c'est ça l'affaire. Il y a du cariophyllène dans ceux que j'aime pas, du cariophyllène dans ceux que j'aime, mais souvent, le cariophyllène, quand j'aime le cannabis, il est plus à la fin. Il y en a moins dedans. Quand cariophilène est au départ, en général, je l'aime moins. Ici, sur le site de Laurentier Organique, qui est en première position, le cariophilène, mais peut-être pour ça aussi, je l'aime moins que les deux autres, mais j'aime ce cannabis-là plus que tous les produits de T-God. Alright, donc euh, vraiment, on n'a pas faire être trop jaloux là, pour les gens dans l'Aurentide. Avec le Eros Glue Plupping Cush, on est en affaire. Euh, je vous recommande le Eros Glue. Euh, ce produit-là va assurément faire partie de mon top 10. Euh, le Eros Glue, vraiment là, euh, c'est vraiment spécial. Le Eros Glue ressemble vraiment à un GG4. Que je veux que tu saches c'est quoi un GG4. Je veux que tu saches c'est quoi un, un GG4 que j'ai déjà goûté. Et le Eros Glue, qui est un GG4 modifié, ressemble au goût que je veux que tu connaisses. Donc, euh, le couche, le tremble en couche, un des trois produits euh, à essayer de Laurentien organique. Tu peux pomper ça encore, mon homme. Ça pompe en masse. Alright, je pense qu'on a fait le tour. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Et puis, euh, je te laisse là-dessus. Je vais pas vapoter ça 2-3 fois encore. Là, ça, ça a l'air à pas trop changer. Et puis, euh, là, là, là, ça, là, ça achève. Mais pour le goût à la vapoteuse, peut-être plus euh, fruité. Euh, moins, euh, moins citronné à grime, plus fruité j'ai trouvé. Euh, c'est un goût vraiment différent euh, du joint. Euh, c'est sûr que c'est un, un montant, c'est assez dispendieux. Mais je vais faire quelques recherches et puis ça se peut qu'il y ait des petites modifications dans le futur à Winman. Euh, on sait que Winman fait des reviews de cannabis. On va peut-être faire euh, des reviews euh, de d'autres choses. Non, mais je vais peut-être me procurer un autre euh, vapoteur, un autre modèle. Et puis, euh, on va regarder ça ensemble. Et puis, euh, on va peut-être en apprendre un peu plus là, sur euh, les vapoteuses, les terpènes et euh, l'ensemble de l'œuvre. Alright, je pense que je n'ai assez dit. Je suis en train de dire n'importe quoi. Va m'encourager Va t'en sur Shop Urban Ice si tu veux être cool com comme Winman. Shop Urban Ice, 25% de rabais, man. Code promo en bas. Et puis, euh, quoi dire de plus Peut-être dire. On euh, dit-tu une phrase niaiseuse pour écrire en bas Qu'est-ce qu'on pourrait écrire Qu'est-ce qu'on pourrait écrire euh... Ah non. Là, je suis trop gelé. Je suis en train de dire des niaiseries. la place de dire des niaiseries, on n'écrira rien. On va écrire. Aujourd'hui, on n'écrit rien. Alright. C'est où que je lis, hein? Ciao.